Tu... Du... Du... Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse grosse ouverture. Qui, qui va faire plaisir à tout le monde. Ça y est, j'ai reçu mes boîtes donc du le déchaînement des dragons de légende de, dra... de légende. Alors on va commencer. Alors sachez quand même qu'il y a Il y a des cartes qui m'ont été réservées. Et euh, je vais euh, quand même toutes vous les montrer. Hein. On va commencer euh, pour vous montrer un petit peu le tirage au sort que j'ai eu parce que c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer donc par les cartes magiques. Après il y aura les cartes rituelles, les cartes monstres avec des cartes que j'ai gardées parce que j'ai envie de me faire le deck. Attendez, je me suis aperçu que... J'avais oublié des cartes magiques. Bon. Après il y a, il y a une carte pendule pour les yeux impairs. Et après il y a des cartes fusion bon qui, qui étaient déjà éditées dans la, dans la dernière boîte. Mais voilà. Vous allez voir, donc on va commencer par euh, le rituel de l'ange machine Donc 1, 2, 3, 4 Donc toujours pour vous montrer que je suis honnête avec vous Je vous montre, voilà, 4 cartes rituel de l'ange machine Voilà, quand je peux vous montrer, je vous montre Je vais essayer de vous montrer un peu ça Après, hôtel du rituel 1, 2, 3 Donc toujours Hôtel du rituel en trois fois, mais ça, ça fait partie des cartes qui risquent de partir. Programme spécial. 1, 2, 3, 4. Ça c'est une carte qui ne me sert à rien. Donc programme spécial, ça part. Je vous le dis. Hein. Faux de la grande faucheuse. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Hein, toujours. Transmigration des yeux rouges. Une, deux, trois, trois fois. Vous allez vous dire, mais pour l'instant, on n'en a rien à battre de ce que tu as eu. Et où est le plus intéressant Eh maintenant non, je vous force à regarder euh, le, tout ce qu'il y a de moins bien pour le début pour que vous puissiez regarder jusqu'à la fin. Charge de l'âme. 1, 2.. 3, 4. 4 fois. Voilà, on arrive à des cartes un peu plus intéressantes pour vous. Attention, vous êtes prêts. Croc de Critias. 1, 2, 3. J'ai 3 crocs de Critias. Qui peuvent partir à l'échange parce que je n'en utilise pas. Griffe d'Hermocrate. 1, 2, 3. Pareil, 3 fois. Dans 2 boîtes. Hein. Je précise que c'est dans 2 boîtes j'ai tout ça oeil de timé 1 2 3 4 4 fois voilà alors après rassemblement des fleurs de fleurs donc j'ai eu en quatre fois mais il n'y en a qu'une alors je vous montre hein. j'ai eu en quatre fois j'ai eu en quatre fois mais il n'y en a qu'une qui reste au, à l'échange, puisque je garde les 3 pour me faire le deck justement, euh, des fleurs. Sodoricalc. 1, 2, 3, 4. 4 fois Sodoricalc. Donc pour un deck qui pour un deck qui joue pas beaucoup euh, sur l'extra deck, c'est bien. Chaîne d'entrave du dieu. 1, 2, 3. Donc 3 fois Voilà Après âme du guerrier Ancien 1, 2, 3 3 fois toujours Légende du coeur 1, 2, 3 3 fois ça part aussi Si ça vous intéresse Voilà Relais d'âme 1, 2, 3 3 fois aussi Voilà ça c'est des cartes qui étaient euh, euh, qui étaient faites dans, dans la dernière euh, boîte des dragons de légende. Après force de mêlée nouvelle une deux une deux tout simplement deux cartes pièges. Après L du tyran un L tyran pardon deux trois trois fois voilà Mouchard électronique 1, 2, 3 Voilà 3 Après on va passer aux cartes Monstres rituelles Donc j'ai euh, Dakini Donc ça, ça fait partie Des cartes qui vont être réservées Donc je vous les montre quand même Pour vous montrer le ratio des, cas, des boîtes J'ai eu Dakini en 3 fois Donc ça, ça c'est sûr que Ça va être Ça va être demandé ça va m'être demandé Donc je, je pense qu'il n'y en aura pas à l'échange Idaten, Une Deux Pareil Carte qui va être certainement demandée Donc il n'y en a aucune à l'échange euh, en Cyber benten En deux fois Pareil C'est une carte qui va être demandée Donc euh, il n'y en a aucune à l'échange Seigneur rouge Une Deux Trois Trois fois Non en deux boîtes Plutôt pas mal. Après, on va passer aux cartes monstres. Voilà, aux cartes monstres. Donc, je garde les... Euh, là, c'est des cartes que j'ai gardé pour moi. Pour me faire un deck. Un deck fun. Assez simple. Donc, fleur gardien. Polo Wanya. Une, deux, trois. Donc, celle-là, j'en ai pas besoin. Voilà. il me la font un, trois fois. Elles, elles sont pas l'échange Fleur gardien. Herbe zèbre. 1 2 3 donc pas besoin j'en ai pas besoin voilà donc vous allez savoir euh, un petit peu ce qu'il me faut fleur gardien pain avec grue. 1 2 3 4 5 6 donc j'en garde 3 pour moi il en reste deux à l'échange si ça vous intéresse voilà fleur gardien saul 1, 2 3 donc pour moi et 1, pour vous Fleur gardien saule avec Calligraphie 1, 2, 3 Donc il n'y en a pas pour vous Donc c'est celle là C'est celle là Je vous la montre Alors fleur gardien Paul Wania du phoenix 1, 2 3 Donc ça c'est pour moi Une, et il en reste une pour vous voilà fleur gardien herbe de zèbre avec une 1 2 3 pour moi donc voilà les trois pour moi c'est super alors c'est celle là qu'il me faut il me manquerait une fleur gardien peint en une fois une deux voilà que je vous montre à quoi elle ressemble quand même il me la faudrait en une fois euh, chevalier Légendaire Timé Une... Deux... Trois Trois fois Chevalier Légendaire Timé Je garde pas ça à part à l'échange partir de là De toute façon j'indiquerai quand ça part pas Et quand ça part de, euh, lé, Chevalier Légendaire Critias Une... Deux... Trois... Quatre Donc ça, ça peut partir à l'échange aussi C'est pareil Chevalier légendaire armocrate 1, 2, 3, 4 Pareil, 4 courri 1, 2, 3, 4 J'en ai 4 Voilà Disciple de rat 1, 2 Ça c'est facile J'en ai deux Si vous voulez chercher, j'en ai deux Voilà Gardien assassin à la faux. Une Deux Trois Quatre Cinq Cinq fois celle là Après Sushin le géant dormeur Alors cette carte elle fait partie de l'anime 5D C'est la, la même équivalence qu'un dieu égyptien Donc j'ai eu en deux fois voilà, mais sa condition d'invocation, il faut que, si je me souviens bien... Ah ouais, il faut avec des compteurs sous-film, donc il n'y a pas encore de carte pour ça. Après, carte qui risque d'être demandée, donc Jupiter le Grand. Il risque de demander, de demander en une fois, donc je l'ai en deux fois. Uranus. Je l'ai en deux fois aussi, il risque d'être demandé de en une fois. Pluton, le dissimuler. Donc celle-là, elle ne sera pas à partir parce qu'on risque de me la demander. Mercure, c'est pareil. Ouais. Euh, celle-là, elle ne sera pas à partir parce qu'on risque de me la demander. Mars, pareil. Elle ne sera pas à partir parce qu'on risque de me la demander. Red Raptor, Napalm Draconus. Donc, 1, 2, 3, 4... Celle-là j'ai en 4 fois, je la montre en une seule fois pour que vous voyez à, ce que, à quoi ça ressemble Mais voilà, le deck Raptor commence à se monter, c'est pas mal elle cypher Donc c'est celle-là, en une fois, il me, il me reste Génie d'accompagnement, 1, 2, 3, 4 4 fois celle-là, je vous montre, parce que celle-là c'est, voilà, 4 fois Cyber petit orge donc celle là on risque de me la demander en trois fois au moins une deux, deux trois donc il en reste une pour vous au cas où voilà Nova rouge 1 2 donc il me reste euh, deux fois Chevalier Night Express alors celle là on risque de me la demander aussi une deux trois ah celle-là on risque de me la demander aussi Donc je l'ai trois fois Je pense qu'on va me la demander en deux fois Chasse-nez grande vitesse 1 2 3 Celle-là je pense aussi qu'on risque de me la demander Mais je suis pas sûr Chasse-nez grande vitesse Après il y a du pot artiste Alors oui Il euh... y a du pot artiste Donc corne pot artiste 1 2 3. 3 fois voilà c'est bien parce qu'elles sont toutes en rareté et sachez que toutes les cartes qui ne font pas partie au trade sont dans le trade binder du mois de septembre et oui parce que j'ai je vais essayer de faire du gros un gros travail sur le trade binder pour pouvoir euh, qu'il soit un peu plus intéressant pour vous. artiste 1, 2, 3, 4 4 fois. Alors, est-ce que par hasard, j'aurais mis... Voilà, j'ai mis le pendule. Voilà, et un, et un petit pendule. Dragon Mirage aux yeux impairs. Donc voilà, c'est la petite pendule. Celle-là, elle part à l'échange. Parce que j'en ai pas besoin. Puisque je vais pas me faire le deck aux yeux impairs. Numéro 59. Cuisinier malhonnête. 1, 2, 3... Hop, trois fois, c'est le numéro 59. Voilà. On va mettre un peu là. Voilà. Euh, Red Raptor, Faucon Lame Brûleur. 1, 2. Donc Faucon Lame Brûleur. Pour le deck Red Raptor, ça a l'air pas mal. Après, euh, un, un monstre qui va être mis dans le Yangzing. Le numéro 42. Dragulas, le dragon vampire. Parce que c'est un monstre Wirn. Et il nous faut deux mots au niveau 6. Oh, peut-être pas. Peut-être pas que dans le draconité. 1, 2. Ok, il m'en reste 2. Mais ça pourrait être utile pour le dracon... Euh, pour, euh, pas le draconité, le... Le yang zing, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Après, finisseur le bras puissant. En une fois. Numéro 98, anti-utopique. Donc, ça, ça part. Après le numéro 100 Alors celui-là ne, ne me demandez pas Parce que je le garde en collector tout simplement Je l'ai eu en deux fois Il est déjà parti une fois et celle-là C'est ce qui me reste Donc celle-là c'est je ne l'échange pas Numéro 45 1, 2. Deux. deux fois numéro 45 C'est pour un deck zombie ça Et je trouve que dans... Peut-être dans le deck Chirianew ça devrait passer Faucon furtif galactique Donc 1, 2 Il m'en reste 2 Après pour les cartes qui attendent bien sagement et tout euh, On va arriver euh, vers la fin de l'extra deck Donc on a un petit dragon cipher aux yeux galactiques Voilà celle là elle part euh, Numéro 78 que j'ai eu en une fois Alors, je vous les montre, mais celles-là, elles partent pas. Fleur gardien légère, puis. Voilà, je vous les montre, mais elles partent pas parce que j'ai envie de me faire le deck, tout simplement. Dragon explosion du tyran, donc ça c'est des cartes du dragon de légende, 1, 2, 3, 4. 4 fois. Marteau de la magie temporelle, donc 1, 2, 3, 4. 4 fois aussi. Je devrais vous montrer parce que sinon ça vous allez croire que je dis des bêtises. Dragon du virus maudit. 1 2 3. Quand je vous dis euh, voilà. Monstre fusion, par exemple. Dragon du virus maudit. 3. Euh, la déesse Archer Artemis, donc. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, je sais pas si ça va partir parce que dans mon trade binder ça, ça, ça prenait la poussière. Canon roquette Hermocrate. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Et on va terminer par le drago force de miroir. Donc celle-là, elle va être très très demandée. J'en ai déjà un qui est réservé. Donc il en reste deux pour vous. J'en ai trois. J'en ai trois. Il y en a déjà un qui est réservé. Épée du dragon noir aux yeux rouges Donc, 1, 2, 3 Il me reste 3 On, On a bientôt fini Ne vous inquiétez pas c'est Après, magicien des ténèbres Le dragon chevalier 1, 2, 3 Pareil, trois fois Pour vous montrer, je ne m'ytonne pas Je ne m'ytonne jamais quand je fais mes vidéos Donc Hop, 2 et 3 Dragon Amulette, 1, 2, il m'en reste 2, voilà. Cheuiller du Destin, Timé, 1, 2, 3, 4, il m'en reste 4, voilà. Donc hop, la deuxième boîte c'est pour les cartes que je garde, voilà. Après, euh, voilà.